Une question pour question le capitaine de Boissy, euh, on sait que les matchs ne se terminent pas toujours chez vous, euh, tout le monde se rappelle de cette saison précédente catastrophique lorsqu'un joueur s'est perdu et n'a pas réussi à trouver son chemin, est-ce que vous allez apporter une solution à ce problème et prendre des mesures plus solides par rapport à votre public Alors euh, oui, bah, c'était très très bonne question, déjà je vais vous dire qu'à Boissy, nous on prend l'impro avec le cœur, avec la tête et avec les points, c'est du corps à corps aussi. Nous, on voit ça un peu comme un match de boxe. Maintenant, pour les gens qui se paument, parce qu'ils ne savent pas se repérer, en effet, nos matchs se passent à la et griselle C'est un peu labyrinthique. Du coup, dans notre budget, on a pris une part pour la signalétique. Tout simplement, on va mettre des panneaux, c'est par là. Ben, L'équipe du Kremlin, on est très content qu'enfin, il se passe des choses à Boissy. Oui, J'ai une question pour la On sait que vous venez d'arriver dans la Ligue, vous voyez un petit peu les, les, les petites fourmis, euh, sans vous insulter, vous comptez euh, faire comment pour finir la saison avec le budget que vous avez Alors merci beaucoup pour cette question. Justement, j'étais, euh, pendant que mes camarades euh, parlaient, en train de calculer un peu notre budget. Je vois qu'il est à 148 euros. Donc franchement, on a bon espoir de, de réussir à, à le boucler. Euh, comme vous venez de le dire, nous, on, on est des petites fourmis. Mais cette année, on, on s'est transformé en lion et on est là pour... pour, voilà, pour pour mener de bons matchs et être soutenus par tous les alfort qui, qui viendront nous encourager durant les matchs. On va organiser tout au long de l'année, on espère vous y voir nombreux, pour euh, voilà, des événements. La semaine prochaine, on a une petite loterie euh, avec l'association des grands-mères du quartier. Et, euh, et, et après, euh, la... Gâteau et limonade, j'imagine euh, Oui, oui, bientôt, voilà, c'est ça. Bientôt, on vend des, des gâteaux. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Eh bien, l'équipe du Kremlin vous achètera trois gâteaux au chocolat.